Salut, mon petit lionceau! Es-tu prêt à vivre une aventure incroyable dans la savane africaine? Ouais, On y va! Mini-Yoga! Mini -yoga! Bienvenue à Mini-Yoga. Je m'appelle Christopher et aujourd'hui, on va vivre une belle aventure. Aimes-tu bouger, t'amuser et explorer? Oui! Ça tombe bien carté au bon endroit. Et j'espère que tu as un matelas ou une petite serviette pour être confortable. Et regarde derrière moi, j'ai deux amis lionceaux. Bonjour Alice le lionceau. Bonjour. Bonjour Camille le lionceau. Bonjour. Et on te dit bonjour. Bon... Bonjour. Bonjour. Wow. Regarde derrière nous, on est dans la savane africaine. Oh. On peut entendre des cigales chanter au loin à cause de la chaleur. Et on peut voir des herbes hautes et du foin à perte de vue. N'est-ce pas les lionceaux? Oui! Oh, et le soleil est derrière nous. Il nous picote la peau de sa chaleur. Il nous picote le dessus de la tête, nos épaules, notre ventre, <rire> nos jambes et nos pieds. Oh, ça fait vraiment du bien. Allez, respire avec moi l'air chaud de l'Afrique. On inspire... On expire. Eh hey, mais ça me donne une idée. Profitons de cette chaleur pour faire nos échauffements. Allons-y. On se réchauffe de la tête aux pieds en commençant par notre cou. On va faire des petits mouvements, comme ça, comme le pendule d'une horloge. On va commencer de ce côté-là, dix fois. Confort avec moi. Un, deux, trois, 4, 5, 6, 6 7, 7 8, 8, 9 et 10. 8. Pour la prochaine étape, tu peux faire comme moi ou comme ça. On va faire des cercles avec notre bassin comme si on faisait du là hoop ou du cerceau. Allez, fais comme moi de ce côté-là cinq fois. Compte avec moi. Euh... 2, 3, 4, 5. Bravo Camille, tu fais bien ça. De l'autre côté, 5 fois. 1, 2, 3, 4, et 5. Tu vas super bien ça. La prochaine étape est un petit défi. On essaie de se tenir en équilibre sur une jambe. On lève notre jambe et on va faire des cercles avec notre poignet. On va commencer de ce côté-là. On lève notre jambe. Cinq cercles vers l'extérieur. Un, ouais. deux, trois, quatre, cinq. Et on change de jambe. On lève notre pied et on tourne notre poignet et notre cheville cinq fois vers l'extérieur. Ouais. Un, deux, Trois, quatre, cinq. Et on dépose notre pied. Et. Oh, oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Ça pique! Oh oui, ça pique! Oh non, on a mis notre pied dans un nid de fourmis. Les fourmis montent le long de nos jambes, sous notre chandail, dans nos cheveux. Allez, on se secoue pour s'en débarrasser. Allez, on se secoue. Camille, allez, on se secoue. On sort, on sort, on sort. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et. Oh, oh! On s'est débarrassé de toutes les fourmis. Chou! Ah! Oh. Savais-tu que la respiration est très importante en yoga? Fais comme moi. Imagine que ton ventre est un ballon que tu vas gonfler et que tu vas dégonfler. Mets ta main sur ton ventre et lorsque tu inspires, tu gonfles ton ballon. Et lorsque tu expires, tu dégonfles ton ballon en faisant ce son-là. C'est comme un ballon qui dégonfle. Alice, je veux entendre ton ballon qui dégonfle. C'est ça. Et toi, Camille? C'est parfait. Fais-le avec nous trois fois. On inspire. Et on expire. On gonfle le ballon. Et on expire. Une dernière fois, on gonfle le ballon. Et on dégonfle le ballon. Bravo, vous faites bien ça. Et surtout, n'oublie pas de bien respirer tout au long de l'aventure. <rire> oh! oh! T'as entendu ça? Oh! Mais oui, c'est le cri du lion. Les lions sont comme des gros chats qu'on appelle les rois de la jungle à cause de leur grande couronne de fourrure. Mais ça me donne une idée. Et si on se transformait en lion? Oui! Encore mieux, et si on se transformait en bébé lion? Oui! Oui! oui, oui. <rire> en lionceau? Ah. Allez, fais comme moi. Écarte tes pieds, prends une grande inspiration. On active nos doigts magiques et on se transforme en lionceau. Ah. Oh, et nos pattes? On dégriffe maintenant. On se met à quatre pattes et on fait le cri du lionceau. Et maintenant, on va étirer nos pattes de devant. Fais comme moi ou fais comme ça. On se place comme ça et on s'assoit sur nos talons en étirant nos pattes du devant. Et on garde la pose. On remonte à quatre pattes. On inspire, on expire, et on redescend, et on tient la position, et on remonte, on inspire, on expire, et on redescend une dernière fois en étirant nos pattes de devant. Et on se relève les petits lionceaux. et oh, Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une balle! Mais oui, c'est notre balle. Nous, les lionceaux, on adore jouer avec notre balle. On l'envoie de ce côté, et de l'autre côté. De ce côté, et de l'autre côté. De ce côté, et de l'autre côté. Et là, on prend notre patte de lionceau, et on frappe la balle! On a envoyé notre balle plus loin qu'on croyait. Elle a dépassé le grand arbre, là-bas. Les lionceaux, il faut retrouver notre balle. On se lève et on court vers l'arbre, comme ça. Et on court. On est arrivé à l'arbre. Wow, c'est qu'il est haut. Qui Allez, les petits lionceaux, grimpons l'arbre en chantant notre chanson. Grimpe, lionceau. Grimpe, lionceau. Grimpe, lionceau, il faut grimper. Faut grimper. Grimpe, lionceau, grimpe, lionceau, grimpe, lionceau. Grimpe, lionceau. Grimpe, lionceau, il faut grimper. Faut grimper. Oh! oh! non! On est tombé. On n'y arrivera jamais! Ne pleure pas. Il ne faut jamais abandonner. Ah! Oh, vous avez raison, les petits lionceaux. Il faut jamais abandonner. Allez! On va reprendre notre courage. On va respirer ensemble. Fais comme moi ou fais comme ça. On se met à quatre pattes et lorsqu'on inspire, on va arrondir son dos. Et lorsqu'on expire, on va regarder en haut de l'arbre. On y va. Faites-le avec moi. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. Oh mais oui, je me sens vraiment plus courageux. Allez, on est prêt à grimper l'arbre encore. On y va? Oui. Grimpe, en saut. lionceau. en saut. Grimpe lionceau, il faut grimper. grimper grimpe, lionceau, grimpe lionceau, grimpe lionceau. Grimpe lionceau, il faut, grimpe. il faut grimper. Oh! On est rendu en haut de l'arbre, bravo! Oh! Qu'est-ce que je vois là? Oh! C'est un petit singe! Les singes sont des petits animaux très agiles qui adorent se promener dans les arbres. Euh, bonjour, monsieur singe. Comment vous appelez-vous? Oh, oh, je m'appelle Samuel le singe. Mais qu'est-ce qui se passe, Samuel le Singe? Oh, oh, oh, ça pique! Ça pique! Ça pique! Euh, euh, les petits lionceaux, euh, Allez, Camille! Qu'est-ce qui pourrait bien piquer Samuel le singe? Des puces! Mais oui, des puces! Allez! Aidons Samuel le singe à se débarrasser de ses puces! Fais comme moi ou fais comme ça! On écarte nos jambes et on se penche comme ça vers le bas et on prend cette jambe-là et on se gratte les orteils, les pieds et nos chevilles. On change de jambe. On gratte nos orteils, notre pied et notre cheville. Et on change de jambe. On gratte nos orteils, notre pied et notre cheville. Et on change de jambe. On gratte nos orteils, notre pied. Et notre et notre cheville. On met une main sur chaque pied et on gratte en montant le long de nos jambes, notre corps, notre ventre, nos épaules, nos cheveux. On se gratte, on se gratte, on se secoue. Ah, merci. Je n'ai plus de puce. Merci beaucoup. Mais de rien, Samuel Le Singe. Oh, mais on a une question pour vous. Auriez-vous vu notre balle? Une balle? Mais oui, j'en ai vu une volée par-dessus l'arbre, jusqu'à l'autre côté du lac, là-bas. Jusqu'à l'autre côté du lac? Oh, C'est loin, ça. Allez, au revoir, Samuel Le Singe. Nous, on descend de l'arbre. On descend et on court vers le lac. Allez, on court vers le lac en chantant notre chanson. Cours, lionceau, cours, lionceau, Cour lionceau, lionceau, lionceau. lionceau, il faut courir. Cour oh! lionceau! Cour lionceau! Cours, lionceau, il faut courir! On est enfin arrivé au lac! Oh, mais qu'est-ce que je vois dans l'eau? Un tronc d'arbre? Non, c'est pas un tronc d'arbre! Une roche? Non, c'est un crocodile! <rire> mais non, non, non, n'ayez pas peur! C'est mon ami, Carmen le crocodile! Elle est super gentille. Yeah! Les crocodiles sont des reptiles verts qui ont une longue bouche et des dents pointues. Oh oui! J'ai des dents pointues! <rire> Allez, imitons la bouche de Carmen le crocodile. Fais comme moi ou fais comme ça. On s'assoit sur nos fesses, on met les mains derrière nous et on va monter et descendre nos jambes comme la bouche d'un crocodile qui ouvre et qui ferme. Allez, compte avec moi dix fois. Un... Mmh. Deux... 3, 3, 4, 4 5, 5, 6, 6 7, 7, 8, 8 9, 9 et 10. 10. Wow, bravo. Euh, Carmen le Crocodile, est-ce que vous auriez vu notre balle? Non, je n'ai pas vu votre balle. Euh, Désolée, il faut que j'y aille. Au revoir. Au revoir. Bon, ben, souvenons-nous de ce que Samuel le Singe a dit. Il a dit que notre balle était de l'autre côté du lac. Allez, traversons le lac à la nage. On met notre petite patte dans l'eau. Oh, oh non! Nous, les lionceaux, on est comme des chats. On a très peur de l'eau. On n'y arrivera jamais. Courage, on va y arriver. Oui, on va y arriver, vous avez raison. Allez, on reprend notre courage. On respire ensemble. On inspire et on expire et on plonge dans l'eau, on descend et on y va. Nage lionceau, nage lionceau, nage lionceau, il faut nager, nage lionceau, nage lionceau, il on saute, il faut nager. Ça. On sort de l'eau et on se secoue. On est plein d'eau. On secoue notre cou, notre corps et nos petites jambes. Et on cherche notre balle. Oh, regarde là-haut dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? Une cigogne! Oui, c'est une cigogne! Oh, les cigognes sont des oiseaux blancs avec de grandes ailes, de grandes pattes et de grands becs. Mais elle ne nous voit pas. Allez, on attire son attention en sautant. On y va! Saute, lionceau! Saute, lionceau! Saute, lionceau! Il faut sauter! Saute, lionceau! Saut, lionceau. Saut, lionceau. Il faut sauter. Oh, elle nous a vus. Ah, je m'appelle Cynthia, la cigogne détective de la savane. Oh, une détective. Ça tombe bien, Cynthia, la cigogne. Pourriez-vous nous aider à trouver notre balle? Ah, je vais vous aider. Vous n'aurez qu'à sauter sur mon dos et nous allons survoler la savane. Mais tout d'abord, je dois étirer mes ailes. Super bonne idée. Allez, étirons nos ailes avec Cynthia. Fais comme moi ou fais comme ça. On se met sur notre côté comme ceci. Et lorsqu'on va inspirer, on va pousser notre corps en l'air et ouvrir notre aile. On inspire... et on expire en redescendant. fais avec moi trois fois. On inspire... on expire... on inspire... On expire. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. Et on change de côté. Oh! Et on pousse notre corps. On y va! On inspire. On expire. On inspire. On expire. On expire. On expire. Une dernière fois. On inspire. Et on descend. Maintenant que mes ailes sont bien réchauffées, sautez sur mon dos et on s'envole! Allez, on vole avec Cynthia la cigogne. Mets ton pied sous ton genou comme ceci et garde l'équilibre pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Et on vole haut dans les airs. Oh. On peut sentir le vent dans nos plumes. Et on change de jambe. On met cette jambe-là sous notre genou. Et on tient la pause pendant 10 secondes. Un, Un deux, deux, trois, trois quatre, quatre, cinq, six, six, six sept, sept huit, huit, neuf et dix. Et on vole. Et on regarde dans la savane. Oh, oh mais qu'est-ce que je vois là-bas? Notre bas! Not mais oui, c'est notre balle, Cynthia là-bas, c'est notre balle. Déposez-nous là. D'accord. Et on descend, et on descend, et on saute du dos de Cynthia. Ouh. <rire> on est à côté de notre balle. Merci, Cynthia. Au revoir. Au revoir, Cynthia. Oh wow. Allez, quelle aventure. On en profite pour reprendre notre respiration et relaxer un petit peu. On se couche sur notre dos, en collant nos jambes contre notre corps. Et on les tient comme ça. Et on fait des petits mouvements de gauche à droite. Et on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. De retour sur nos fesses, les petits lionceaux. Les jambes entrecroisées. Et oui. C'est déjà la fin de notre aventure. On a passé une belle journée. N'est-ce pas les petits lionceaux? Mm -hmm. Allez, on ferme les yeux et on en profite pour se féliciter pour notre beau travail. Wow! On a été très courageux aujourd'hui. On a grimpé dans un arbre et on a aidé Samuel le singe à se débarrasser de ses puces. Ensuite, on a rencontré Carmen le crocodile et on a vaincu notre peur de l'eau. Et à la fin, on a retrouvé notre balle grâce à Cynthia, la sea gang détective de la savane. On inspire... et on expire. On inspire... et on expire. Et on ouvre les yeux. On ouvre grand nos bras. On active nos doigts et on se fait un câlin. Et à trois, on va se dire merci. Un, deux, trois. Merci. merci. Si toi aussi tu as des amis autour de toi, tu peux leur dire merci. merci. Merci Alice le Lionceau. Merci. Merci Camille le Lionceau. Merci. Et on te dit merci. Merci. merci. Je m'appelle Christopher et je te souhaite à la prochaine pour une autre aventure de mini-yoga. Au revoir!